Salut à tous, hier nous nous sommes retrouvés pour l'ouverture du deck, aujourd'hui on va ouvrir les pourfendeurs secrets. J'ai pas d'attente particulière si ce n'est euh, les Rikas qui se là-dedans, les nouveaux monstres que je trouve dans mon en clou. les petites fifi là en robe c'est tout cool. Du coup on va s'ouvrir tout ça, mais avant pensez au pouce bleu et à vous abonner si le Yu-Gi-Oh ça vous plaît. Allez on s'ouvre ça, j'ai une dizaine de boosters et on va s'éclater découvrir ensemble ce qu'on va obtenir. On est parti avec le premier booster... Je vous avoue, l'attention est à son comble. Je vous montre ouvrir un... Voilà, parfait, correctement. Même si je pense que j'en achèterai d'autres, mais incorrectement pour la petite collection. J'en ouvre en moins deux correctement. Alors, on commence avec une magnifique carte. Le Cyclone Galactique. Alors ça, c'est assez cool. Ensuite, on a Tranquillité Rika. Donc c'est parfait parce que c'est les archétypes que je recherche. Oh, personnage la Rika et Cyclamène, la Ferrica. Et pour terminer, nous avons le Surnalixir de la Destinée Blanche. Ok. Qui fonctionne avec les surnaliches. Alors, je ne connais pas du tout Surnaliche. Ça doit faire partie des nouveaux trucs. Bien. Bon, on commence, on a déjà des bonnes cartes Ricas que je recherche. Donc, c'est parfait. Je vais pouvoir terminer, le... enfin, terminer, commencer, et puis derrière, terminer le deck. Le passage du Tyrion, c'est génial. Il est toujours curieux de voir ce que je fais. Voilà, vous allez voir ces petites papates qui... En fond qui passe, maintenant qui marche pas sur mes cartes, il n'y a pas de souci. Le gobelin parvenu, donc ça c'est pas mal aussi, ça pourrait aller dans quelques decks que j'ai, donc plutôt fun. La combine de piège, floraison de feu en ultra rare, le, enfin super rare pardon, le dragon en brique et apaisement inex inflexi euh, Ah putain! inflexi Ah bah oui, c'est inflexi Non, mais c'est moi qui suis con, c'est moi qui suis con, j'ai pas réussi à correctement. Bref, nous en sommes à deux boosters ouverts. C'est parti, on continue. Et maintenant, les deux, il y en a deux qui sont ouverts correctement. La suite, ça peut être ouvert à l'arrache. Alors on commence avec. Oh, ça c'est nice. Cristal, donc inflexi Ah putain! Inflexipateur Lionite. Ça, ça, ressemble, ça ressemble à la pierre rouge légendaire. Elle est vraiment pas mal. Résonance Inflexipateur. Oh. Cristal Inflexipateur Dragite. Rempart Kaokimeru. Et Munda, la fée Rika. Enfin, Munda. Mundan, je sais pas comment elle va s'appeler. Les Rika que je recherche. Donc c'est parfait. Pour l'instant, tout se passe bien pour moi. Alors, on m'a conseillé plutôt d'acheter les boosters, d'acheter les cartes limitées. l'unité. Vous me connaissez j'aime bien ouvrir des boosters. C'est génial, le Chirubimé, Parfait. Chirubimé, princesse des fleurs d'automne. Et les bords, la ferica. Renard à neuf queues, Bombardement de roches Et pour terminer, conquistador de la terre d'or. Oh là là. Ça, c'est nice. Ça, c'est nice. Là, tout ce que j'ai, c'est nice. Je suis assez content, là. Alors, résonance, inflexipateur. J'arrive à le dire, maintenant, de Allergie au pollen. Alors ça, c'est gardien d'Onyx, voilà, rue Le dragon en brique Et pour terminer, pour terminer, apaisement, inflexipateur. Bon, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va. C'est Ce un booster un peu moins grandiose, mais dans l'ensemble, pas mal de rika Donc, je suis pas mal content. Ah, ben voilà. Cyclamen l'a fait rica. Cyclone Galactique, Unizombie, Amoureux de la Rose, Chercheur inflexibateur. Nice. Yes. Je crois que c'est la carte qui est actuellement la plus recherchée, il me semble. Il me semble que c'est celle-là. Je crois pas dire de bêtises. Non, je n'ai pas l'impression que c'est celle-là. Non, non, des bêtises. Malheureusement, ce n'est pas celle-ci qui, qui est la plus recherchée. C'est Rechercheuse l'inflexible. Et juste le chercheur. J'ai confondu. tant pour moi, tant pour moi. On va revenir si elle tombe. Allez, on continue. Alors, résonance inflexipateur, tranquillité Rica, fertilisant miracle, sur na euh, sur na terre maudite et Eldorado, Adelantado. Euh, non, c'est bon, elle est française. J'ai vérifié parce qu'avec un nom pareil, je me suis dit. Bon, il nous reste plus que 3 boosters. On va espérer avoir un peu plus de Rika qui tombe. Alors, golem de sable, Kaokimeru, fertilisant Miracle qu'on vient d'avoir juste avant, Erika la Ferika, Unizombie et Bourrasque Rika. Il n'y a plus que deux boosters. En vrai, ce y a... les cartes qu'il y a là-dedans, en vrai, c'est plutôt pas mal. Je... Il y a du zombie, il y a de... Ouh là, celui-ci est costaud. Ouh là là. Ah ouais, putain, il est pire que costaud. Hop, y euh, il y a vraiment des trucs sympas, il y a du zombie il y a un peu de tout. Cyclamen de la Ferica. Cyclamène la Ferrica, pardon. Oh, cristal inflexible. Raptide. Non mais on dirait vraiment Des bêtes chrysalides, c'est rigolo. Euh, Cyclone galactique. Unizombie. Et pour terminer. Pellicule le rika. Ok. Et pour terminer, le dernier booster, on y croit, mais. Plus de rika. Pas plus de Rika. Je suis bon, plus de Ricard Allez, hop Et c'est parti Ta -ta -ta Oh, le jugement solennel Alors ça c'est cool Ça c'est super cool Erika la fait Bombardement de rochers, Éveiller un flécipateur rapide. Et <rire> Wakuro de la terre d'or Bon ben bah voilà voilà, tout ce qu'on a eu. Bah ben écoutez, ça reste des cartes plutôt sympas. Moi, je suis assez content. Je vais faire le tri et commencer à faire le deck très prochainement pour pouvoir euh, vous le présenter euh, lors des, euh, des Yugi samedi ou des duels en live. C'est pour ça qu'il est important aussi de s'abonner sur la chaîne Twitch pour ne pas rater les lives. Moi, je vous fais un bisou les amis. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. On s'ouvrira soit des boosters, soit on jouera un jeu, soit on parlera de quelque chose. En attendant, n'hésitez pas à passer sur lives pendant le confinement et prenez soin de vous. Allez, à bientôt. Salut à tous.